Je dirais, c'est le moment de frapper. Alors, saisissons l'occasion d'être plus que moins ambitieux. Je pense qu'au Québec, on est déjà des leaders en développement durable, mais qu'on n'a peut-être pas la meilleure manière de le démontrer euh, en comparaison à, à, à ailleurs dans le monde. l'innovation sociale comme processus, comme perspective, ça peut vraiment aider à, à contribuer à développer une culture d'innovation qui est plus collaborative, plus, plus intersectorielle. Si on évolue vers des modèles qui peuvent permettre de breveter des technologies, mais qui peuvent permettre aussi d'avoir du open source, mm. euh, de l'accès libre, là on va vraiment accélérer les choses.